C'est impressionnant quand même hein. euh, Je vais acheter le jeu voilà. Je vais acheter le jeu C'est Allez c'est parti Planet Crafter Prologue C'est une version démo Attention donc il n'y aura pas tout euh, J'allais pas payer Sans savoir dans quoi je m'embarque <rire> On est parti les amis N'oubliez pas le pouce bleu On va partir sur un truc assez random Est-ce qu'on peut changer le nom On ne peut pas changer le nom On va créer la partie On va la charger Let's go Ok Bienvenue Oh la vache Ok, donc on est dans une petite capsule, un petit vaisseau. On a une caisse de stockage avec euh, déjà des trucs sympas. Graines de l'Irma, je connais bien ça. Ration spatiale, bouteille d'eau, capsule d'oxygène. La musique en fond ne, ne me plaît pas vraiment. Euh... On a une sorte de table de craft qui nous permet de fabriquer. Ok, déjà ça a l'air très simple. Il faut des ressources et puis ça doit se faire tout seul. Ok, j'aime pas cette musique d'ambiance, hein, clairement. On a en bas à gauche notre santé, notre soif et le niveau... D'eau 2 de, donc d'oxygène Bienvenue sur votre planète Votre mission est de faire avancer le processus de transformation de ce monde Tout d'abord, atteignez 175 000 Ti Et créez une atmosphère bleue Année 3058 Donc il faut atteindre 175 000 Ti L'indice de transformation qui est en haut à droite Et qui pour le moment est à zéro Ok, on a une chaise bien sûr, très important pour s'asseoir Et là on peut sortir du coup sur cette petite planète Ouh, il y a une planète là-haut Oula! Là Oula ah, Oula On est vachement... Ok. Alors, silicium. On peut récupérer, voilà, les matériaux. On a en haut à gauche une liste de trucs à faire. Fabriquer un sac à dos. Ok, bah vous savez ce qu'on va faire. Alors là, on a l'eau 2 qui diminue en bas à gauche. Avertissement au niveau d'oxygène bas. Donc là, je retourne dans la capsule. Je retourne dans la capsule. Voilà qui me rassure. Genre là... On s'est remis bien. Et du coup, est-ce que je peux fabriquer des trucs Et bien voilà, je peux fabriquer bouteille d'eau, capsule d'oxygène, déconstruction, torche, sac à dos de fer et réservoir d'oxygène. Alors sac à dos. Et la mission vient d'être validée. Ok, donc j'ai un sac à dos. J'ai un sac à dos. J'ai un inventaire. J'ai une barre d'équipement. J'équipe mon sac à dos et j'ai plus de place. Réservoir d'oxygène T1. Il faut du cobalt. De cobalt. En fait juste encore un fer et ce sera bon Ok donc on y va Cobalt et fer Là c'est de la glace je prends quand même Fer magnésium Ok on a ce qu'il faut on retourne à la C'est un peu flippant quand même Voilà réservoir d'oxygène c'est fait L'équiper C'est fait Et du coup on va pouvoir tenir plus longtemps dehors Fabriquer micro pute, Fabriquer micropuce construction Micropuce Construction j'ai de quoi faire et donc là ça va me permettre de fabriquer Des trucs Et de... ça va être génial Ça va être génial, ça marche pas Puce torche requise J'appuie sur F, ça crafte pas Je pense que il y a encore des trucs à faire Il y a encore des trucs à faire, fabriquer habitacle Bah oui mes frérots Comment on fabrique un habitacle, puce torche requise Tu me fais chier toi avec ton truc, ok bon on va faire une torche alors On va faire une torche euh, Micro puce torche Équipez cette puce pour ajouter une lumière à votre outil. Oh ouais, ouais, ouais, il y a une tempête de sable, là. Hein. Il me faut du magnésium. Oh Une caisse de stockage. Trop bien. Je prends. Euh, il se passe quoi, là Ça, c'est pas normal, ça. Dans... En général, dans les films... Enfin, moi, je sais que dans le... la série Lost in Space, quand il se passe quelque chose comme ça... Oh, c'est une tempête de sable, hein. On a l'habitude en France des tempêtes de sable Ok le calme se rétablit ça me fait plaisir Et là je peux crafter micro -puce torche Et là maintenant Je vais pouvoir l'équiper et je vais plus pouvoir équiper Grand chose maintenant par contre j'ai une torche Alors comment F et voilà oh, C'est super ça quand on va explorer des grottes Parce que j'imagine qu'il y a des grottes je sais pas pourquoi Oh ça va être génial Est-ce qu'il fait nuit d'ailleurs un jour sur ce, sur ce jeu Parce que j'ai pas l'impression que euh, Qu'on tourne par contre ça ça me fait flipper ça hein, les gars c'est un robot, c'est euh, c'est une navette qui a craché Parce qu'en vérité, on sait pas qu'est-ce qu'on fait là. Est-ce que c'est euh... parce qu'on m'a envoyé ici en mission Voilà, c'est ma planète assignée. On m'a envoyé ici en mission pour que l'air soit habitable. Mais alors pourquoi il y a des trucs qui sont cassés euh, à droite à gauche Comment on fait pour fabriquer la carotte de ces morts Ok, c'est A. Et on peut fabriquer habitacle, porte de l'habitacle, lampe extérieure, oh éolienne, écran. On peut faire des chaises et des bancs et des lits. <rire> C'est trop bien Ok c'est encore mieux que ce que j'espérais Il faut qu'on fasse un habitacle Oh les gars on va se faire une planète mon pote ça va être magnifique Voilà c'est ça comme chaque être humain C'est à dire qu'on va quelque part et on vient tout saccager On va foutre nos... notre patte à la main Notre main à la pâte Voilà Nous avons notre euh, habitacle fabriqué porte de l'habitacle Porte de l'habitacle Oh bien Oh mec Mec c'est incroyable Oh la la la la Oh ça sert à rien pour le moment Mais c'est génial Et là on est safe Avertissement niveau d'hydratation Avertissement plus de courant Ah merde graines graine d'aubergine Oh on va pouvoir faire des plantations Il me faut de l'eau là Il me faut de l'eau Bouteille d'eau Voilà Je bois Comment on fait pour boire Je clique droit Voilà parfait Et voilà c'est bon On a bu On a bu c'est génial Mais il est génial ce jeu euh, Il faut qu'on fasse quoi du coup une foreuse, une éolienne. Je peux pas faire d'éolienne. Ah, si, éolienne. Fer. Titane, fer. Oh, what Mais qu'est-ce qui se passe C'est l'apocalypse. Ah, oui, d'accord. Oh, bah, je vais rester. Euh, il faut faire quoi là Mais moi, je veux sortir Oh, ça fait tomber des, des matériaux de ouf. Attendez Il y a des matériaux de ouf là qui, qui s'écrasent sur la planète. C'est génial C'est la meilleure nouvelle May... Non mais frères ça s'arrête jamais hein Je crois que c'est bon euh, Bon bref il me faut titane et fer ok Il faut titane et fer On y va on se concentre, je vois rien, j'allume la lumière Titane et fer Titane et fer, titane et fer Fer Encore, avertissement plus de courant je sais Je vais mourir comme une merde Oh une caisse Est-ce qu'il y a du titane Magnésium, cobalt, fer Super liage, stylé ça Ration spatiale je prends Je laisse le reste Il me faut du titane Cobalt Putain il me faut du titane Je vais crever Non je m'en fous de ça J'ai le titane Je vais tout simplement pouvoir Construire La foreuse Que je vais placer juste à côté Et je vais pouvoir faire éolienne Que je vais placer d'ailleurs Je peux pas ici bah, Je vais la placer là tout simplement Nice Courant rétabli messieurs dames Eh hey. C'est quand même plus simple que dans la vraie vie ça fait plaisir Parce que moi je suis déjà allé dans l'espace une fois Je peux vous dire que c'était pas comme ça hein. Et d'ailleurs mon indice de transformation en haut à droite 3 TI maintenant même Oh bah ça avance plutôt pas mal ça L'éolienne, énergie y a rien à faire non plus tout est automatisé Ok Ensuite fabriquer écran terraformation Je crois qu'on a une On a beaucoup de possibilités De, de trucs à faire Déjà y il a beaucoup d'exploration à faire je pense Vu ce qu'on peut déjà constater Mais en plus de ça on peut vraiment customiser Se faire un beau petit monde et ça c'est stylé euh, J'ai oublié ce qu'il me fallait Fer et silicium Ok c'est les petits trucs noirs hein, Les trucs qui m'intéressent Ok Écran terraformation Je peux mettre ça où Oh c'est trop bien Je vais mettre dedans hein, bien sûr euh... Ok on peut rotationner Voilà c'est nice Hop Oh là c'est vraiment génial Je peux faire une table messieurs dames On va mettre une table Hop Tac Fabriquer chauffage T1 euh, Chauffage T1 il me manque Oh là là ça y est euh, des matériaux qu'on n'a pas Alors le silicium c'est bon mais alors l'iridium, il va falloir qu'on trouve de l'iridium. Ensuite fabriquer VG tube. Placer une graine dans cet appareil pour générer de l'eau 2 C'est génial Est-ce qu'on peut mettre ça en extérieur Non c'est que à l'intérieur Donc on va mettre ça ici Et en plus les gars ça tombe bien parce que j'ai de, de la graine J'ai de la graine Graine de l'irma. Oh là là là là C'est vraiment lourd ce jeu et je le mets, et là on a de l'eau 2 à l'infini frère On a de l'oxygène à l'infini Me manque plus que le chauffage Et on aura plus d'objectif, je pense que la démo sera finie <rire> Euh, hélas oh, Attendez, afficher l'interface Oh punaise, on peut fabriquer Sac à dos de T2, donc en gros Déverrouiller à 300 Ti Oh putain mais c'est génial, c'est un peu de l'XP en fait Plus l'XP augmente et plus le Mais ce jeu est ultra intuitif les gars Ça me rend ouf Ça me rend ouf les gars par contre, ma santé diminue, je sais pas comment faire pour l'augmenter. Hein. C'est le seul truc que je ne sais pas faire. Par contre, vous savez quoi On va s'installer là-haut. J'ai envie de faire un truc de ouf. J'ai envie de faire un truc de ouf. Fabriquer. Il me faut un truc de déconstruction. Il me faut du magnésium. Regardez bien ce qui va se passer, les amis. On va tenter un truc. Magnésium, magnésium, magnésium. Il me faut du magnésium. Titane. Magnésium. Si je détruis mon habitacle, est-ce que je vais récupérer les matériaux C'est une bonne question. Donc, on va voir. Déconstruction Alors par contre je peux pas l'équiper c'est chiant euh, Je vais euh, enlever la torche du coup Voilà Qu'est-ce qui se passe si je détruis Attendez on va essayer de détruire l'éolienne pour voir Ça m'a redonné du fer Ok donc ça me redonne Ça me redonne ce que j'utilise Impossible de déconstruire quelque chose est à l'intérieur Ah merde Ok donc je vais déconstruire le végétube Ah Tac On enlève tout J'enlève tout les gars Et voilà Et là j'ai tous les matériaux Et là ce qui va se passer messieurs dames Je vais construire un habitacle là-haut Ah oh ouais ici on va être très bien là Ici on va être très bien Enfin, oh, je peux pas Ok, la porte. Ok, ensuite éolienne direct. Ok, euh... chauffage. Donc, je peux pas encore. Euh... Ok, il va falloir que je récupère les matériaux d'en bas. Mais d'abord, hop, on reprend un peu de santé. Enfin, de santé. Non, justement, je. Eh oui, le problème, c'est que, ouais, il me faut, il faut vraiment de la, de la santé, putain. Parce que niveau haut, regardez, c'est bon hein, d'ailleurs. Euh, j'ai pas d'eau sur moi Réservoir d'oxygène T2 Oh nice Indice de terraformation 80 TI Donc j'ai débloqué des nouveaux trucs un petit peu euh, J'ai augmenté l'XP quoi Placer ceci dans un producteur d'aliments Mais j'ai pas de producteur d'aliments Bon attendez par contre j'ai des rations spatiales Et ça c'est cool Voilà j'avais zappé ce détail Et ça ça change tout messieurs dames On va faire comme avant hein. on, va, on va remettre les écrans Très important C'est impressionnant quand même hein. C'est vraiment impressionnant hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Hop, euh, je vais acheter le jeu. Voilà. <rire> je vais acheter le jeu, c'est d'une évidence. Euh, Est-ce que je peux fabriquer ce que je veux La table, hop, on va la remettre. Niveau ni connu. On va mettre écran, comme d'hab. Oh oui, attendez. Faut que je crave des coffres. C'est trop important. Espace de stockage. Je peux encore en faire Oh, trop bien. Ah ouais, faut, faut, faut qu'on puisse s'établir de ouf là. Voilà ça va me permettre de ranger euh... Exosquelette augmente la taille de l'équipement ah C'est pour avoir plus d'outils Oh c'est génial ok d'accord Donc dans ce cas là je peux récupérer Ma torche Et je vais pouvoir mettre la torche sur moi aussi Donc là voilà j'ai plus de Oh là là c'est génial Trop de trucs Voilà nouveau plan reçu sac à dos T2 ça y est On vient de passer à 302 d'indice de terraformation Donc là j'ai beaucoup d'XP quoi Je vais pouvoir fabriquer de plus en plus de choses mais là dans un premier temps je vais faire de nouveau Un réservoir d'oxygène Et du coup je vais pouvoir faire un réservoir d'oxygène T2 euh, Ah mais ça on peut le faire que là-haut Pourquoi il fait nuit d'un coup là Pourquoi il fait nuit Il a jamais fait nuit y a pas de méchant j'espère T'imagines a des monstres Arrête Pourquoi il y aura des monstres Bon là je peux faire plein de trucs donc là du coup ce qu'on a dit je vais pouvoir fabriquer Un réservoir d'oxygène T2 Donc qui va augmenter ma réserve d'oxygène Mais il me faut encore du magnésium Bem c'est fabriqué Je vais enlever le T1 Et je vais mettre le T2 à la place et on se retrouve avec 200 Et donc euh, on va tenir un petit peu plus longtemps C'est pas non plus euh, Phénoménal hein, pour le coup mais euh, bon C'est déjà pas mal on va aller au vaisseau là bas On va aller au vaisseau là bas attends il me faut des trucs pour survivre au cas où Donc je vais prendre dans le doute une ration spatiale, une capsule d'oxygène, une deuxième capsule d'oxygène. Je me dis qu'il y a peut-être de quoi survivre dans le vaisseau là-bas. Le doute m'habite, mais c'est pas grave, on va, on va faire avec. Qu'avons-nous là Ok, il a rien. Les postes de commande. Il y a eu un crash là. Hein. Là, il y a eu un crash. Il euh, a pas d'oxygène. Il a pas d'oxygène. Oh, ça fait flipper. Il a pas d'oxygène, je suis d'ailleurs. Donc j'ai bien fait d'avoir ramené de quoi survivre. Par contre, on a des graines pour la nourriture. C'est déjà pas mal. Ouvrir. Plan. Utilise ceci dans l'écran pour déverrouiller un nouveau plan. Let's go Let's go On va débloquer des nouveaux crafts. Donc, en fait, il n'y avait vraiment rien. Si, on a récupéré des trucs assez sympas, mais... C'est pas ça qui va nous donner à manger, quoi. Enfin, il nous manque le truc essentiel. Un peu comme le végétube, il nous faut un truc pour la nourriture. Mais on n'a a pas. T'imagines, dans la vraie vie, pour faire une éolienne, il faut juste un fer. Alors ça, ce serait incroyable, hein. C'est pas le truc le plus intelligent que j'ai fait J'aurais dû le mettre plus loin mais c'est pas grave euh, J'aimerais bien qu'on parte explorer Est-ce qu'on monterait pas là-haut là Là, là j'ai débloqué des crafts Botte d'agilité Incroyable Allez on y va on va explorer là-haut là, là. J'ai envie d'aller là-haut Puis le moment où on va y aller il va y avoir une pluie de météorites Vous allez voir Je le sens venir mais gros comme une montagne Je sais pas pourquoi oh, oh, oh. C'est beau Oh bah là on va trouver bonheur Oui non c'est bon c'est un vaisseau spatial c'est pas Oh là là les gars on va trouver bonheur Là on va trouver ce qu'il nous faut pour la nourriture je sais pas pourquoi Avec un peu de chance il y a de l'oxygène ici non Même pas Alors Bon on va prendre de l'oxygène j'ai compris Hop ni vu ni connu tout va très bien Bonjour Yes Graine de l'irma super alliage C'est pas ce que j'attendais mais c'est pas grave Là on peut pas passer hein Oh, On peut détruire les débris. Et ben voilà. Messieurs, dames, on a le chauffage. L'iridium, on a le chauffage, les gars. On a ce qu'il nous faut. Il faudra vraiment revenir. Oh, il y a un message. Vaisseau, cargo, machinerie entrée. Ce matin, alors que nous étions à notre 17ème jour de voyage, le vaisseau est sorti inexplicablement de la vitesse de l'hyperespace. Les instruments de navigation se sont affolés. Et bref, ils se sont crachés, quoi. Oh, non, il y a trop de trucs. Ok. Ok. On reviendra. Quand on aura un sac à dos plus grand, etc. Mais là, on peut pas. Là, on peut pas, là, on peut pas. Bon, on arrive à tenir avec les rations de survie. Pour le moment, c'est pas mal. C'est super stylé, hein. C'est incroyable, en hein, tout ce qu'on trouve. Et je pense qu'il y a d'autres trucs encore à voir. Hélas. On va devoir euh, arrêter ici. Et en vrai, je me débrouille pas mal, finalement, dans l'espace. Hein. Je pense que je pourrais faire des dingueries. Hein. Oh Oh là là, et heureusement on est protégé et heureusement je me suis mis là à l'abri. On a une pluie d'astéroïdes qui arrive là. Alors qui sait oh, Putain. Qui sait Il y aura peut-être des matériaux sympas. Bon moi je me mets à l'abri. J'ai bien fait de me mettre là. Je peux crafter normalement le chauffage. Chauffage, il faut du fer. du silicium encore. Euh attends du silicium, je dois en avoir, non et merde, j'ai pas de silicium. Et moi, je suis sans pression en train de me balader alors que à tout moment je meurs. Silicium. Voilà. Je suis un dingo, moi. J'ai pas de place. Alors, pour le moment, on va mettre à la one again. Et on va agrandir tout ça, je pense. De toute façon, je peux pas mettre ça dehors. Bah, oui, c'est débile. Je suis complètement. Je me pose des questions des fois un peu. Et là, le chauffage va augmenter du coup. Voilà. Ça, c'est cool. Regardez le... la terraformation. On est à 1000. Plus de 1000. Ça avance bien, hein panneau solaire. Bon, du coup, ça va consommer plus d'énergie. Hein. Ça, faut faire attention. I am titanium. Et ça, les gars, franchement, on va faire des lives hein, sur ce jeu, je pense, non Parce que là, mec, ça fait plus d'une heure que je joue. Hein. Euh, bon, vous vous en doutez bien, vu les avancées, mais... Euh... Alors, est-ce que je peux... Oh, oui Attendez. Comment ça marche, du coup Comme ça On continue. On f... on... Et on va faire un grand truc. Hein. Ah, Il m'en faut du titane. Oh J'en ai juste à côté. Excellent. Hop. On va faire une croix. Jesus Christ. Et donc là... Oh là là C'est tout grand, c'est tout beau. Alors regardez, parce que c'est pas fini. Ah merde, il me faut du cobalt pour la, la fenêtre. C'est pas grave. C'est pas grave, je devrais avoir ce qu'il faut. Oh là là là là. Oh, c'est lourd. Oh, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Euh, Est-ce que je peux encore mettre un coffre Oui, monsieur. Oh non c'est pas symétrique ça me stresse euh, L'écran principal on va le laisser ici ça me paraît euh, cohérent Le chauffage Tac Le chauffage on va le mettre Bah on va le mettre là hey Ah non on peut pas Ah c'est dommage Bon bah écoutez on va le mettre là hein, de manière à chauffer toute la pièce On est plutôt bien établi D'ailleurs en haut à gauche vous voyez j'ai plus d'objectif à part atteindre le ciel bleu Donc vraiment les premiers pas ont été vraiment effectués Et c'est plutôt pas mal quoi Et vraiment trop stylé en tout cas Les gars si ça vous intéresse si vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit pouce bleu Le commentaire qui fait plaisir Et si ça vous intéresse qu'on fasse des lives sur ce jeu Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire En plus là c'est une version démo C'est ça ce qui me rend ouf c'est que c'est une version démo Ah oui c'est ça il coûte 18 euros le jeu On se retrouve très vite pour de prochaine vidéo. c'était Mkolo plein de bisous Ciao tout le monde